C'est parti, tout le monde est beau, ouais, ouais, est beau ouais Attention, 1, 2, 3, 3, 0 Bonne, bonne année, année Ouais, bonne année tout le monde <rire> Alors, qui commence alors, alors, commence alors, je commence. Alors, je commence. Alors, nous, nos nouvelles. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, vous savez peut-être pas, mais en fait, pour vous résumer déjà un peu ce qu'on a fait depuis ces derniers mois. Donc, on a tout vendu. On a quitté notre appartement, notre voiture, etc., pour faire un tour du monde. Et on s'est dit, si jamais on a une opportunité pour s'installer, rencontrer d'autres gens sur place, etc., et ben, on tentera notre chance. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'au mois de juin, en fait, on était à Bangkok. Et Lorraine a fait un aller-retour, donc Bangkok-Paris-Bangkok, Bangkok, pour se présenter à un forum emploi, forum dédié au Québec, où elle a, elle a signé une promesse d'embauche avec la commission scolaire de Montréal. Donc euh, de là tout va bien, mois de juin ça y est on se dit oulala là là, on va partir au Québec euh, La commission scolaire nous dit normalement si tout va bien d'ici 4 mois donc c'est à dire octobre pour nous November. on y est Au pire novembre Voilà au pire le 1er novembre On se voyait déjà Je me voyais déjà en octobre 2019 au Québec, ça c'est ce qu'on nous avait dit au mois de juin, et au mois de juin, on nous confirme par mail que les démarches sont entamées. Donc euh, Lorraine se précipite de son côté pour faire en fait les... Les toutes les démarches administratives euh, qui conviennent, parce qu'il y a quand même beaucoup de démarches à faire. Donc ça elle le fait à distance grâce à ses parents qui sont en France. Et on fait un bilan quand même, au mois de septembre, début septembre, juste avant la rentrée, on fait un bilan avec la commission scolaire pour savoir où ils en sont, puisque nous, euh, de notre côté, on est un petit peu bloqué. il y a des démarches qui doivent s'effectuer en parallèle, et à un moment donné, ça se rejoint. Et là, on découvre qu'en fait, les démarches n'ont pas avancé de leur côté, euh, que ça va prendre beaucoup plus de temps, on comprend tout de suite qu'en fait, on ne partira pas au Québec en octobre, et on inscrit de toute urgence les enfants à l'école, puisque nous, il faut tout de suite qu'on retrouve du travail, pour pouvoir tenir sur cette période de transition. Les enfants du coup sont à l'école, c'est pour ça qu'ils vous ont dit que tout allait bien. Entre temps, euh, le temps avance. On est démarché au mois de novembre par les avocats, en fait l'avocat de la commission scolaire de Montréal qui nous disent ça y est donc nous sommes fin novembre, ça y est, on entame les démarches. Ça va prendre un peu de temps, on vous prévient que maintenant c'est lancé. Donc on est fin novembre. Entre temps, nous du coup, on voit le temps qui passe. On se dit, pour Noël on y est, même jusqu'au printemps 2020. Euh, on se lance dans un nouveau forum emploi, donc euh, moi, pour entamer des démarches d'un point de vue professionnel auprès du Québec, donc euh, nouveau forum emploi à Paris. On retrouve de nouveau la commission scolaire, donc Lorraine retrouve la commission scolaire, de là tout va bien, oui, oui, les démarches sont en cours, euh, on pose des questions... Tout aussi précise qu'on posait par mail pour leur demander mais où serons-nous affectés, euh, où est-ce qu'on peut commencer à prospecter pour euh, le logement, où est-ce qu'on peut inscrire les, les enfants, enfants, enfants à l'école, des ouais. questions très très précises. On n'a toujours pas vraiment de réponse pour être honnête, euh, ni de date précise donc non, on sait que pas de date. Euh, ça Allez, part on comme va, ça. On va croiser les doigts pour que ce soit juillet, août, Maxi, Donc août. on passe les vacances de Noël en France, les démarches auprès de la commission scolaire avancent, donc de la part des avocats. On le sait, c'est lent, et maintenant on est sur euh, un départ visibilité oui, oui. juin voire juillet 2020. Oui. Voilà pour le résumé si vous nous rejoignez. Oui, on pas sûr, pas sûr un peu, voilà. on change bien. un peu de pause. Voilà. voilà. Alors, euh, bah, Christophe vous a fait un petit débrief sur ce qui se passait. Alors moi de la de, de, de la colère, de l'énervement, pour ceux qui ont peut-être vu les vidéos du mois d'août, septembre, je suis passée à la résignation, de toute façon c'est comme ça, on a, on a des amis à Montréal qui nous disent de toute façon ne vous inquiétez pas, c'est en cours, il faut attendre. Euh, soyez patients. donc voilà on est patient, il euh, y a beaucoup de personnes qui nous en parlent, avec lesquelles on parle de, de notre projet qui nous disent mais ça prend un temps fou, et oui il faut le savoir avec le Canada si vous voulez immigrer ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et en plus le, le temps, c'est pas forcément le temps mais nos âges ne, euh, ne jouent pas en notre faveur puisque nous avons plus de 35 ans et en fait on pourrait bénéficier euh, d'autres visas si on avait moins de 35 ans. Sachant que je viens d'avoir 40 ans... Six ans de plus, euh, bah du coup c'est pas possible d'avoir les PVT de moins de 35 ans donc euh, bah ça... Ça allonge les démarches administratives, parce qu'il faut passer par ce qu'on appelle un EIMT, c'est-à-dire une étude d'impact sur, le marché, sur du travail. le marché du travail québécois. Donc ça, c'est effectivement une démarche payante de la part de l'employeur québécois. Qui voilà. euh, prend au moins 5 à 6 mois. Pardon. Voilà, ça prend au moins 5 à 6 mois, ça passe par le service d'immigration canadien. Mm. Et donc ça, c'est long. Euh, ce qui explique aussi pourquoi finalement c'est un petit peu plus long et qu'on euh, espérait... Nous, comme la commission scolaire, ça aille plus vite. Et en fait, nous, on rentre dans un processus assez classique. Voilà. Et euh, donc, nous, on a moins de 35 ans, donc nous, on peut avoir un PVT. Non, mais tu n'es pas majeur, on tu ne peux pas <rire> avoir de PVT. <rire> on pourrait les envoyer, hein, cela dit. <rire> Sinon, côté, côté pro, euh, donc effectivement, comme Christophe vous a expliqué, on a dû mettre un petit peu en urgence les enfants à l'école parce qu'on n'avait pas budgété de rester aussi longtemps en France. On est hébergé par mes parents en Seine-et-Marne. Euh, on a la chance parce que quand même, ils ont une grande maison et qu'on occupe tout le haut. On a une salle de bain, enfin, on est quand même... Euh, à notre aise pour gagner un petit peu d'argent. Euh, donc j'ai eu euh, la chance de trouver un emploi euh, de saison, enfin un emploi saisonnier euh, au Macaron de Réo, pour ceux qui connaissent. Euh, donc voilà, c'est une entreprise familiale, j'ai travaillé tout le mois de décembre. Très sympa, je remercie l'équipe, je sais qu'il y en a qui nous suivent, donc euh, des gros bisous et une bonne année à l'équipe. Euh... Et on est plusieurs à les remercier parce qu'on a mangé beaucoup de macarons sur décembre. Ouais, c'était enfin, vraiment des, bon, des super macarons, macarons. macarons, les macarons Dréo, un bonheur et vraiment fait de manière enfin, euh, traditionnelle, les macarons traditionnels, <rire> donc très très bons. Alors euh... du coup, petite parenthèse, <rire> c'est pas du tout sponsorisé euh, par <rire> les macarons réaux, mais si vous connaissez les macarons de Pierre Hermé, si vous connaissez les macarons le nôtre, de La Durée, de la si vous durée. connaissez ceux de Le Nôtre et d'autres encore, etc. Ça vous ne connaissez peut-être pas les macarons de Réau et on vous les recommande. Ah c'est ouais. fait fabrication maison, petite mmh. maison de et, bon. et c'est très très bon. Voilà, on vous le recommande. Voilà. Donc Allez voir rouvrent. leur site internet, voilà. leur site Instagram, renseignez-vous vous verrez. La famille de lait, que... voilà, il le rouvrent au mois de février. Voilà, voilà, ils font des brunchs le dimanche, hein Bon, Harmonie, on fait de la pub, hein J'ai également trouvé un boulot pour être prof, pour donner des cours chez Acadomia. Donc, j'ai une petite élève à laquelle je donne du soutien scolaire deux fois par semaine. Et je suis également prof d'allemand, mais pour un cours collectif d'une heure par semaine. Donc, je ne suis pas du tout prof d'allemand dans un collège ou lycée. C'est pour un comité de jumelage, à côté de chez mes parents. Voilà, c'est un cours d'adultes. Ils sont sept ou huit, ça dépend des séances. Et donc, c'est une fois par semaine. Donc, euh, donc voilà. Euh, et puis, juste avant les vacances de Noël, donc je, en même temps que je travaillais au Macaron, j'ai eu la possibilité de euh, passer un, des enfin, un entretien pardon, à la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, et entretien qui a été réussi donc euh, j'ai un job c'est un cdd de trois mois renouvelable une fois donc ça, ça irait jusqu'à fin juin ça tomberait pile poil si nous partions peut-être un jour en juillet euh, voilà donc c'est pour être téléconseillère donc je viens de commencer la semaine dernière c'est tout neuf c'est tout nouveau donc j'étais en formation euh, je suis en double écoute euh, au téléphone et j'ai pris le téléphone vendredi après midi ça se passe bien l'équipe est sympa jeune et il y a peut-être des, des personnes qui sont expats qui sont euh, assurées chez à la CFE. C'est rigolo. Voilà, donc sachez que derrière, il y a des gens quand même qui vous écoutent, qui voilà. répondent au téléphone, etc. Il y a beaucoup d'attentes, en... mais. Il y a beaucoup d'attentes, il y a est. une grosse période de rush, mais il y a des gens comme Lorraine qui viennent pour accueillir tous vos appels qui sont effectués à l'autre bout du monde. Voilà. voilà. Voilà pour moi, et donc c'est possible que ça aille jusqu'en euh, jusqu'à fin juin, en fait. Voilà. Et de mon côté, bah, moi je prends des petites missions, donc mon métier, pour être très, très clair sur l'intitulé, c'est consultant UX, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un peu dans la partie conception et design, on va dire, de la partie numérique. Euh, et je travaille en ce moment euh, sur différentes missions, notamment euh, une identité visuelle pour... Euh pour un copain, donc Société Octopis. Je te remercie Grégory de ta confiance. Je travaille aussi pour la Société Testapic. Donc là, c'est Sébastien et Nicolas qui m'accordent leur confiance à distance. En plus, je peux travailler à distance malgré les, les grèves et l'actualité griviste, on va dire, en ce moment. Donc ça, merci à eux. Donc ça nous permet de tenir, on va dire, quelques temps pendant cette période de transition. Et nous, notre nouveau métier, c'est écolier. Et cette fois, euh, pas, euh, pas en voyageant. Euh, ça a été très dur de reprendre l'école, mais euh, on s'est bien adapté. Euh, moi, avec un peu plus de difficultés, mais euh, tout ça, tout ça s'est arrangé en 2020. Et euh, voilà. Parce que tu manges plus à la cantine. Voilà. C'est ça aussi. Ah, c'est vrai. Mais il a fallu des adaptations il a oui. fallu qu'on qu qu soit à l'écoute, qu'on soit vigilant. Oui. Et c'est le cas. Oui. Ouais. Maintenant, Loulou, il a des copains il a toujours eu des bonnes notes. Peut-être des copines aussi. Tout va bien. Voilà. Inscrit au club de foot, il s'éclate. Et Diane, alors, est-ce que tout va bien, Diane Euh. Pas trop. Pas trop. Ah bon. Alors, explique-nous. Bah Parce que souvent, à l'école, euh, bah, je, je me sens un peu à l'écart. Et... Et personne ne m'adresse à, à dire la parole. Ah, t'as moins de copines qu'avant, c'est ça Bah, avant le Tour du Monde, j'étais... Je sentais que j'avais ma place, mais maintenant, bah, comme je n'avais jamais déménagé et que j'avais jamais changé d'école, bah, bah, c'est plus dur. Je me sens différente. D'accord. Mais pour le coup, tu as repris aussi une activité en dehors de l'école, parce que maintenant, Diane fait de la GRS, Gymnastique rythmique et Sportive. Donc, ça, c'est bien. Diane, ça te plaît Oui, mais là, c'est pareil pour la GRS. Je me sens à l'écart. Ah D'accord, oui. c'est pas le même groupe, c'est ça oui. Et tu es aussi, qu'est-ce que tu fais aussi par rapport à la ville Où on est euh, Je suis conseillère municipale. Conseillère ça, une... municipale. C'est plutôt une réussite ça, que tu aies été élue. Bah oui, mais quand même, on m'adresse quand même pas la parole, ouais, ça change te... rien. Tu te sens pas vraiment à ta place. Mais tu es dans un groupe et vous donnez vos idées au maire, c'est ça Euh, oui. Et après c'est le maire qui décide. Pour le retour en France de Diane et moi, ça a été un peu compliqué, euh, pour se réadapter à l'école. Parce que Parce que euh, on était nouveaux. moi en plus je pas en 6 donc je connais rien au collège. Il faut que tu apprennes voilà. les codes. mais voilà. ça, ça n'est pas de ta faute. Hein. Et maintenant tu es en 5ème, mm -hmm. ouais. donc tu n'as pas fait la 6 et tu ne ouais. connais pas l'école avec le roulement des professeurs, mm -hmm. des heures, des classes, etc. Mm -hmm. Mais pour autant, les enfants, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont partir, ou qui sont en voyage et qui se posent des questions en disant oh, l'école, il faut absolument faire l'école, c'est important. Vous, vous avez eu. Vous oh, n'avez pas travaillé du tout. Vous n'avez pas travaillé de manière. <rire> Alors, Tu le dis en rigolant, mais c'est sérieux. Vous n'avez pas travaillé de manière scolaire. Vous n'avez pas fait d'école pendant pas fait un an de tour du monde. De non. manière traditionnelle, mais vous oui. avez quand même appris beaucoup de choses. Ah oui. Ah, Vas-y. Vas Alors, vous n'avez pas eu d'école de manière traditionnelle. Oui. Vous aviez chacun. Un fichier mat, mmh. un fichier français. Enfin, ah, chacun un fichier mat français. J'ai vu ça comme fichier Voilà, voilà, voilà donc ça c'est un exemple. Voilà, mais avait, mais quand on ouvre à l'avant, on voit quand même que j'ai fait plein de choses. Mais oui, mais vous, vous avez, avez travaillé. Oui. Mais ce n'était pas de manière assidue, tous les jours, mmh. deux mmh. heures par jour. Et pour autant... J'ai fait tout ça quand même. Oui, tu as fait tout ça. Hein, vous le voyez bien. bien là. Tout est entouré. C'est bien. Tout est bien fait. Bravo. La maîtresse que je suis, maman, est super claire. Voilà. Mais c'est vrai que c'était fait de manière dilettante, quand on voulait, quand il le voulait aussi, quand on pouvait. Mais est-ce que est pas autant, pression? Mais aussi, oui. vous n'avez pas le niveau Est-ce que vous sentez que vous avez... Il y a des, il y a des manques, des lacunes, des oh, choses non. que vous ne connaissez non. pas non. Bah, Moi, j'ai des très bonnes... Mais oui, Louis en cinquième est à l'aise. Et Diane Diane en cm Mais moi, quand même, il y a, y a plein de choses que la maîtresse, elle dit, elle dit souvent par rapport en CE2 et que moi, je n'ai pas appris. Donc, par exemple, mm. elle avait parlé des parallèles et moi, je ne con connaissais même pas ce que ça voulait dire. On a fait peu de géométrie. Oui. Mm. Mm. Et là, tu as appris bah, Oui, mais maintenant, c'est ma matière préférée. Ah, mm. d'accord. On fait beaucoup de sciences et c'est souvent en rapport avec la Terre. Ah. On dit les décalages horaires, on dit combien il y a de saisons, et ça, ça m'intéresse plus. Bah, Peut-être parce que tu l'as vécu aussi. Parce que tu l'as vécu, oui, tu Mais connais. Aussi, autour du monde, c'était bien parce que j'ai l'impression d'avoir plus travaillé mon anglais et maintenant, j'arrive à faire des phrases, j'arrive à, à faire des copains en anglais. Enfin, en plus, à l'école, on travaille plus l'anglais que dans notre ancienne école. Donc j'en connais bien et, et, et je connais bien et du coup bah, c'est bien. Tu te sens plus compétente. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, nous les professeurs nous le disent. Euh, on sent que les enfants parce qu'on a fait quand même un bilan euh, juste avant avec Noël avec chaque professeur, avec chaque professeur donc, euh, pour l'école des enfants, ils nous disent on sent que les enfants ont des connaissances. On sent que d'un point de vue langue, ils sont à l'aise. Après, ils rattrapent ce qui éventuellement ils n'avaient pas forcément acquis durant une année. Mais euh, il s'adapte très bien et les résultats scolaires sont là. Donc mmh. au niveau apprentissage, zéro problème. Voilà. On précise qu'on n'a pas fait de CNED ou quoi que ce soit, etc. On s'est vraiment Je reposé sur là. les deux cahiers donc, que, que Diane vous a montré, euh, et français et maths pendant un an. Et tout le reste, c'est de l'acquisition de langue, de géographie, d'histoire, etc. en fonction du voyage. Voilà. Bon. Donc, voilà pour les nouvelles. vous bon, o... une très bonne année. Voilà. voilà. Et pour les objectifs de 2020, bah, c'est d'avoir une date de départ, voilà. pouvoir l'annoncer. On... Dès qu'on le sait, on vous tiendra au courant. Voilà. Franchement, voilà. On fait péter le champagne quand on aura la date. <rire> euh, voilà. Et les enfants, bah, ils vont continuer d'être dans, dans, euh, oui, dans leurs écoles respectives. Euh, moi, donc, CDD jusqu'à fin juin. Et Christophe moi, c'est pareil, donc euh, mission, voilà. voire peut-être CDD. Donc, ça, on va voir comment ça se passe avec, euh, avec les gens pour qui je travaille. Euh, et ça, jusqu'à jusqu la fin juin, et, euh, avec pour objectif potentiel. Mais ça, c'est de notre perception, c'est pas la date qu'on nous transmet, c'est vraiment au feeling. Ouais, ouais. Et euh, ouais, On ne nous dit rien. Hein. On pense un départ était 2020. Voilà. Bon, on vous dit à bientôt. À bientôt on vous abrase. Encore une bonne année. Merci de nous suivre Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ouais, petit euh, pouce de bleu. partager la vidéo un si ça vous intéresse Et de vous abonner si ce n'est pas, pas déjà fait De vous abonner Et si vous avez des questions concernant les sujets voilà. qu'on vient d'évoquer là Vous pouvez les mettre en commentaire, ouais. on tentera de vous y répondre au plus vite voilà. Allez ciao. À bientôt. ciao. bientôt. Petit pouce bleu oui. Vas-y ah, vas Loulou Moi je sais pas voilà, alors vas-y Diane, Diane. Moi je trouve que euh, depuis qu'on est rentré, vu qu'on est chez papy et mamie, j'ai l'impression qu'on est plus proche de la famille. Ah bah oui <rire> Allez, on croise les doigts oui. on, on espère qu'on qu ira, ira là-bas hein. au Québec, ouais. <rire> On vous embrasse, passez de bonnes bonne fêtes Bisous, bisous.